Bonjour à tous, nous sommes le 9 juillet 2021, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos euh, dernièrement euh, à cause du, du travail d'été que j'aime vraiment vraiment, donc euh, c'est ça... Euh je suis obligé de <rire> faire des choix et euh, là j'essaie de poster des articles aussi là là dessus euh, j'ai été un peu déficient mais je commence à m'en remettre euh, tranquillement euh, je pense que là on va comme bah ben, juillet de toute façon juillet ou c'est plus tranquille et c'est sûr que cet automne euh, je vais comme euh, me remettre euh, pas mal plus euh, d'une manière disciplinée à vous poster euh, des vidéos intéressantes sur l'économie et euh, ce que je voudrais regarder aujourd'hui tout simplement c'est euh, ben on parle de monnaie monnaie numérique crypto monnaie euh, que les banques centrales euh, veulent émettre euh, éventuellement et c'est euh, sûr qu'avec la la la, la la situation actuelle là, qui perdure depuis un an et demi où on a bouleversé tout simplement l'économie réelle on est rendu dans une nouvelle économie une nouvelle économie, euh, j'avais un autre article que j'avais lu euh, euh, j'ai pas retrouvé cet article là j'aurais aimé ça la poster sur mon site et en même temps vous en parler euh, tout simplement qu'on parlait euh, c'est rapide là, de mémoire tout simplement je l'ai lu un soir en arrivant mmh. Euh, on parlait d'une septième révolution industrielle. De toute façon, il y a plusieurs personnes qui classent euh, euh, les situations actuelles comme différentes. Le choix, pense, la, je pense que c'est la. Ben, il dit lui-même, c'est la quatrième révo révolution industrielle. Mais là, en tout cas, dans l'article qui était sur Zero Edge, j'aurais vraiment vraiment aimé ça la retrouver. Je l'ai perdu dans. Je pense qu'elle était sur Zero Edge. Je l'ai perdu et j'ai pas eu le temps de la poster. On parlait de la septième révolution industrielle qui se trouve être là la révolution actuelle, qui est une révolution euh, qui a en quelque sorte été créée parce que depuis un an et demi, on nous a confinés. Là, on parle de vaccination obligatoire, passeport vaccinal. Je suis tout à fait contre euh, ça, mais de toute façon, euh, ce que je, cette manière de penser, la nouvelle manière de penser qu'on a maintenant, c'est qu'on est plus prudent envers nos, notre prochain. On est, euh, on a peur de, bah, on a peur. On essaie de nous faire peur dans les médias traditionnels au niveau des maladies ça, mais la réalité c'est que les, les individus commencent à, euh, ceux qui se font vacciner parce qu'ils sont tannés, euh, euh, injectez-moi ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille, mais je suis même pas sûr que ça va fonctionner comme ça, mais peu importe, euh, on, a, on a bouleversé volontairement, moi je pense que c'est volontaire, et euh, je ramène tout ça à une crise financière, c'est vraiment euh, au niveau financier, euh, les banques centrales sont allées trop loin depuis, ben les années 2000 où on a commencé à injecter après le crash des technos et en 2007 on a euh, fait une explosion d'injection monétaire dans le système en pensant qu'on pouvait le redémarrer et euh, là ce qui est arrivé en 2020 pour euh, euh, simplement un crash là dans le fond ce qui est arrivé euh, en, en mars euh, je vous en ai parlé souvent c'est le 3 mars le crash a commencé le coronavirus était là on en parlait pas et lorsque le crash se poursuivait pendant une semaine là, quelques jours, eh là, on a tout mis sur le coronavirus puis il faut changer notre manière de penser et de cette manière là ça a fonctionné et je pense que tout simplement ce qu'on a voulu faire c'est créer créer un bouleversement et Biden l'a dit aussi et dit la révolution qu'on va vivre c'est une révolution qui est de l'ampleur de la première révolution industrielle et moi ce que je pense c'est que notre système financier est allé euh, au au au delà de ce qui pouvait nous donner il faut faut pas oublier parce que euh, je vais parler aussi de du FMI, le FMI qui a été euh, la Banque mondiale et le FMI qui ont été créés après la deuxième guerre mondiale le 27 décembre 1945. Donc euh, ces entités-là étaient là pour repartir un monde nouveau vu qu'on s'était pas mal tapé dessus euh, au niveau mondial, surtout l'Europe qui avait subi beaucoup beaucoup de, de destruction. Ben on a voulu repartir de nouvelles bases avec euh, euh, des grandes. Bien, là aussi c'est là qu'on a comme euh, euh, intégré le dollar américain comme monnaie monétaire mondiale. Euh, tous les autres monnaies sont en relation avec le dollar américain qui avait 35 euh, dollars l'once pour appuyer. Maintenant, ce n'est plus vrai. Il n'y a plus aucun or qui appuie le, le, le dollar américain. Mais tout ça pour vous dire que le bouleversement qu'on a subi en 2020, moi je pense que euh, on a profité de... Euh, écoutez, il y a à peu près un an, on parlait du... du du fameux virus qui était probablement sorti d'un de, de laboratoire de Winnipeg, Heille, on se faisait traiter de complotistes. Ah non, ça se peut pas, blablabla. <rire> Radio Can et euh, TVA euh, maintenant parlent de ça. Il y a plusieurs choses qu'on a dit là des mois, ben, mois et plusieurs, là. Et puis là, on, les médias traditionnels commencent à rentrer ça dans le cerveau des des suiveurs. et euh, tout le monde dit, ah ben... On le savait pas. Ben oui, on le savait, on vous l'avait dit. <rire> le World Economic Forum, là, se taise pas mal c'est ainsi Peut-être que leur plan ne fonctionne pas euh, comme ils veulent, mais en tout cas, ici au Québec, on veut obliger le passeport vaccinal. Euh, J'espère que non, parce que c'est de la tyrannie pour moi, il n'y a pas d'autre mot. En euh, tout cas, on va revenir à ce que je disais au niveau de l'économie. On est allé au-delà de ce que le système pouvait donner. On peut imprimer, on va continuer à imprimer. Là. Je ne dis pas que ça va cesser. Par contre, on n'imprimera plus des dollars euh, physiques. Ça va être du numérique, c'est ce qu'on fait de, de toute façon en, en ce moment. Mais euh, et bien, il y a deux articles, dans le fond, que j'ai mis sur mon site. On n'aura pas le temps de tout lire, c'est sûr. Mais je voudrais vous partager surtout la, la dernière. Là. Mais euh, on va aller voir ça, euh, celle-là ici. Je vais écran comme ça. OK, on va regarder ça comme ça. C'est... Euh, euh Bon, la guerre des monnaies, le monde est au bord d'une révolution monétaire euh, d'époque, c'est la traduction. Euh, Dossier spécial sur l'avenir monétaire, eh bien, vous direz les les sommes. En, en gros, ce que ça dit, ça parle de toute l'histoire de l'argent, avec l'argent la, la, la, la, la, qui, euh, euh, qui a toujours été. Et dans le fond, l'argent, c'est une convention entre euh, une société envers des, des individus. Pourquoi on, on accepte le dollar canadien? Parce qu'on on croit au Canada. Le dollar américain, c'est pareil. Et on on a l'impression, euh, lorsqu'on a beaucoup de ces devises-là, qu'on est riche, euh, la vraie richesse ne concerne pas l'argent, parce que l'argent c'est une convention qu'on se donne et avec ça on peut acheter des bébelles et on se dit, bon ben j'ai beaucoup de cette convention-là, mais c'est dans la foi qu'on y met euh, qui donne de la valeur à ces monnaies-là et c'est un peu ce qu'on parle euh, dans l'article, on parle on relate un peu l'histoire de de, de, de, de, de l'argent euh, euh, les, les, les premières monnaies même dans plusieurs peuples, c'était des coquillages qu'on servait pour échanger donc euh, l'argent c'est rien qu'une convention qu'une petite société ou une grande société euh, se donne en disant ça, ça a une valeur et euh, on y croit et on, on peut faire même des guerres pour maintenir euh, cette ces croyances-là. et euh, Bon, ben là, on parle un peu de ce qui est arrivé avec euh, les banques centrales qui ont euh, euh, imprimé, là, surtout, ben, là, on le voit depuis 2020, d'une manière euh, folle euh, de, de la fausse monnaie, parce qu'on va le dire, c'est pas, c'est tout simplement un, un, on dit même plus un, morceau de billet qu'on a imprimé euh, à la folie en disant au, au, au peuple vous allez avoir plus d'argent, on va vous donner plus d'argent ils l'ont fait depuis un an et ça va continuer, ils vont donner euh, plus d'argent, mais il n'y a pas d'autre euh... euh, euh, euh, euh, euh, euh il y a rien d'autre qui peut arriver d'autre que l'inflation, parce que si vous donnez beaucoup, beaucoup d'argent dans un système, je l'ai dit souvent, bien, vous allez tout simplement gonfler la masse monétaire, la vélocité de la monnaie euh, baisse, c'est ça qui arrive en ce moment, euh, moins d'argent qui circule, plus d'argent dans les comptes en banque des personnes euh, ou des entreprises, euh, et ça la vélocité, euh, elle, est en rapport avec la masse monétaire, plus que vous montez euh, de l'argent dans un système, moins le système est capable de, de rouler, et là, on a beaucoup beaucoup de problèmes en ce moment, dû au fait que, justement, l'argent abonde. Euh, je dis pas que tout le monde a de l'argent, mais il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Et on a même de la difficulté à... à à faire des transactions. Euh, déjà, on a beaucoup, beaucoup de problématiques au niveau du transport, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de logistique. Ce que ça a créé depuis 2020, là ne pas penser que tout est tombé, et tout va tomber, non. Euh, euh, les banques centrales vont continuer à imprimer et là, dans l'article, on parle justement de la révolution qui est à venir, c'est les crypto-devises. Les euh, crypto-devises, mais gouvernementales, faut bien comprendre. Donc, euh, c'est à ça qu'on va en venir, c'est sûr, et les gouvernements vont donner ces crypto there's, Devises là, aux individus et ça euh, euh, va fonctionner comme ça tout simplement et c'est pas une, une bonne ou une mauvaise nouvelle, je vous dis que ça va arriver, c'est sûr et euh, là, c'est l'article parle de ça justement, le, le Bitcoin c'est une crypto devise mais privée, l'Ethereum c'est la même chose, mais là on parle euh, de crypto devises euh, que le gouvernement euh, va euh, c'est les crypto devises du gouvernement, euh, dans le fond de cette manière là, c'est plus facile à, à soutenir, euh, des euh, on parle du, du bitcoin, tout ça, en tout cas, vous, vous irez lire euh, l'article, très très bon, et euh, bon, c'est ça, on parle de la monnaie numérique émise par les banques centrales, qu'on appelle CBD, en hein, deux détails, une monnaie numérique adossée à une banque centrale synthétique, bon, blabla. c'est sûr. donc euh, on, on, on est vraiment sérieux dans cette démarche-là, d'aller vers de la monnaie numérique soutenue par les banques centrales, et euh, c'est pas une prédiction que je vous fais, je... On le voit un peu partout euh, si on s'intéresse moindrement à l'économie. Et euh, la dernière article justement qui... Euh, excusez, qui... Euh qui, a, qui a pu ça, que je viens de mettre sur mon site, j'ai pris un peu de temps pour le faire, euh, c'est que le FMI, FMI qui a été créé le 27 décembre 1945, si je me souviens bien, euh, qui était après la guerre, comme je vous ai dit, là, où on voulait repartir sur des nouvelles bases, euh, euh, en pensant qu'on créerait euh, des bases solides pour que tout le monde s'aime, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On est un peu dans le même paramètre avec le World Economic Forum, là on veut créer un nouveau monde où tout le monde va s'aimer, tout le monde va être beau, tout le monde va être gentil, euh, et c'est du communiste, là, que, et on voit que les systèmes communistes n'ont jamais fonctionné, au contraire, on a amené beaucoup beaucoup de tyrannie à ceux qui voulaient pas embarquer dans le système, et c'est un peu ça qui va arriver. Moi, je pense que euh, ce qu'on veut, dans le fond, on dit, on va avoir le contrôle sur les individus, c'est tout simplement ça, c'est le contrôle, et par définition, euh, les États-Unis sont une civilisation libre, euh, au Canada je pensais que c'était ça c'est pas du tout le cas, en tout cas on, on ne voit pas de liberté ici au Canada au contraire, on est dans une tyrannie au Québec encore plus, parce que la liberté euh, vous savez ce que c'est, c'est d'être libre d'être capable de, de, de, de faire des transactions d'être capable de, de se promener librement, de respirer librement et c'est pas le cas, on est encore contraint avec des mesures qui n'ont pas d'allure et en plus, on serait obligé de se faire vacciner, si vous parlez de double vaccination triple, quadruple, faut pas oublier que Trudeau a acheté 400 millions de doses. Et je répète, c'est Christian Ferryland qui avait dit ça dans son discours cet automne. 400 millions de doses. C'est 10 doses par habitant canadien. Donc, il faut qu'ils passe ces doses-là. Là, il y a des variants, ils vont en avoir, ils vont en trouver. Regardez le discours de Dubé, là, il n'y a aucune logique là-dedans, aucune cohérence. Il n'y a absolument rien qui qui nous permet de croire qu'on devrait euh, euh, scientifiquement là, se faire vacciner, c'est tout simplement de la politique euh, et aussi euh, de la peur, mais sur la, de la politique et de la peur. Donc, euh, on est rendu là, euh, c'est tout simplement ça qu'on veut, avoir le contrôle sur les individus. Et ici, la Banque mondiale, le FMI, plaide pour euh, la monnaie, monnaie numérique. Donc, euh, c'est ça, c'est... C'est ce que je vous dis depuis des mois, ce qui est arrivé avec la crise du coronavirus, où on a vraiment profité de cette occasion-là avec le World Economic Forum, Claude Schwab qui a écrit son livre et qui est revenu sur le l'avant-plan, mais par contre Claude Schwab euh, je pense que le forum économique de Davos euh, s'est été reporté, je comprends pas trop pourquoi il devrait comme, je pense que ça fonctionne pas tout à fait comme ils pensent, mais ils le font d'une autre manière parce que c'est ce qu'ils veulent là. on vise 2030 et c'est ce qu'ils vont probablement avoir comme résultat, mais avec beaucoup beaucoup d'opposition il faut pas oublier que euh, pendant cette crise-là, les riches sont devenus de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus, ben, peut-être pas de plus en plus pauvres, mais on essaie de maintenir les Pauvres pour, justement, que la colère euh, qui est en latente, puisse euh, ne pas exploser dans les sociétés pour laisser tout le monde. Mais aux États-Unis, ça brasse pas mal. Biden euh, a fait plein de promesses que tout le monde va être beau, tout le monde va s'aimer, tout le monde va être gentil, mais c'est pas tout à fait ce qui arrive. C'est à Minneapolis, là, beaucoup, beaucoup de violence, beaucoup d'endroits aux États-Unis et euh, beaucoup de places aussi où on, on on croit plus au gouvernement. Donc, euh, pour terminer, c'est ça, l'article parle tout simplement euh, euh, de ça, de, de des monnaies numériques euh les deux organismes mondiaux, euh, CFMI et la Banque mondiale, les deux organismes qui ont été créés le, le 27 décembre 1945 en même temps, euh, euh, ont publié un rapport aux côtés, de la, euh, aux côtés de la Banque des règlements internationaux affirmant que la coordination sur les monnaies numériques bou bouleverserait le statu quo consistant de voir compter sur des services de transfert coûteux l'un et pour envoyer de l'argent dans le monde entier. Donc, tout simplement, on veut créer de la monnaie numérique et pour ce que j'ai lu, faire une synthèse de tout ça, pas simplement dans certains articles là mais dans plusieurs articles, c'est qu'on veut donner de l'argent directement aux individus via euh, crypto-devise, on n'a même pas besoin d'envoyer de chèques, rien, on vous poste ça sur... Euh, et on vous demande de le dépenser, tout simplement, et c'est comme ça qu'on va faire virer euh, ben la pseudo-économie, là. Euh, donc, euh, mais là, lorsque vous voyez que c'est la Banque mondiale et le, le, le, le, le FMI qui recommande ça fortement, et plus que recommandé, c'est euh, le, le titre dit... Euh Plaide, bon, plaide les avantages donc euh, c'est ça, et là-dedans là, là là, dans le des le, monnaies numériques on parle tout du salaire de base universel, c'est la même chose et la deuxième lecture a été faite au Parlement ici au Canada, donc euh, dans le fond euh, le l'implication de de, de de mettre de l'argent dans les poches des individus d'une manière numérique il euh, y aurait probablement des conditions et euh, je veux pas être négatif ou positif mais on commence à voir quand même qu'on parle de passeport vaccinal et ici Dubé est allé dire euh, avec aucune science, avec aucune logique, c'est un comptable lui, euh, il est allé dire euh, ceux qui vont avoir eu deux doses vont avoir des avantages. Il a dit, et puis euh, Legault, ce qu'il a dit tout simplement, euh, a dit que ceux qui vont avoir eu euh, deux doses vont être, euh, ben, il l'a pas dit directement comme ça, mais ils vont être des citoyens de première classe, tandis que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est des citoyens de deuxième classe. C'est pas une démocratie, c'est une dictature. Il n'y a pas d'autre chose pour moi. C'est une dictature et c'est triste qu'on soit rendu là, qu'on en soit rendu là. Et j'aimerais vraiment que Legault puisse perdre ses élections d'une manière... À euh, important, je pense pas que ça va arriver parce que dans le fond, le, le, la plupart des, des, des personnes, euh, son euh, non ne lisent pas ne sont pas euh, intéressés à, à tout ce qui les intéresse bon c'est les jeux, le pain le jeu, le Canadien de Montréal qui vient de perdre je pense et à part de ça, j'ai rien contre ça, là. j'ai rien, rien contre ça il y a une petite anecdote euh, que Eric Duhem a, a placé. on avait les trois animateurs euh, de la partie de hockey Après, les oh il y a des animateurs, là. je sais pas si c'est qu'elle passe, j'écoute pas le hockey, mais de, de, de toute façon, je m'intéresse quand que, euh, un club euh, du Canada euh, monte, c'est ça qui est arrivé. En tout cas, les, les trois euh, animateurs étaient... Euh on les voyait, deux photos, les trois animateurs qui faisaient le même boulot, mais à Bay, puis l'autre c'était à Montréal, à Bay, les trois animateurs sont assis, au même place, tout ça se parle librement, et à Montréal, les trois animateurs ont un, un, un plastique, un glace pour les séparer. C'est absolument ridicule. Et on est, on est rendu dans le... C'est pas le, la, la première fois qu'on vit euh, ces, ces, ces choses ridicules-là. Ça continue avec aucune science derrière ça. On, Arruda, Monsieur Arruda, je l'encouragerais vraiment à, à prendre un bon régime. Peut-être ça l'aiderait. Je trouve qu'il a vraiment, vraiment engraissé. Vous allez, dire, vous allez me dire « ça n'a pas rapport ». Oui, ça n'a rapport. Il nous a dit d'arrêter d'aller de, de, de, dans les gyms. Il nous a dit « moi, en passant, j'ai commencé à, à m'entraîner euh, » à partir de, de, justement, cet hiver. Et là, je travaille assez dur et j'ai perdu une trentaine de livres. Donc, j'ai profité de ce moment-là où on me disait, euh, prenez des pellules puis euh, restez chez vous, bougez pas. Moi, j'ai dit, je vais bouger, euh, je vais me nourrir bien, je vais prendre soin de mon système immunitaire. Et puis, euh, la, le gouvernement a dit complètement le contraire. Euh, restez chez vous, ne bougez pas, jouez au jeu. Oui, même on, on a eu cet encouragement-là. Et en plus, euh, la malbouffe, euh, McDonald's de ce monde, ça fonctionne nos donc euh, allez vous nourrir là c'est ce qu'on a dit en gros euh, sans, et entraîne, ne vous entraînez pas, donc euh, le résultat vous le voyez je vois un gars comme ça qui ben, il bosse de la santé là, pis, en tout cas j'ai trouvé qu'il a beaucoup agressé, Ben, c'est pas un, un, un mépris que je dis là, comprenez que euh, lui qui devrait quand même euh, euh, au moins aurait dû euh, mettre dans l'équation euh, qu'il faut avoir une bonne santé pour euh, euh, vaincre, euh, que ce soit des virus, n'importe quoi. Euh, ça n'a même pas été dans l'équation. Donc, euh, on se retrouve à ça. C'est à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et euh, je vais essayer... Euh, là, j'ai beaucoup de jours de congés là, en, en même temps. Hein, je travaille beaucoup. Après, j'ai beaucoup de jours de congés. Peut-être que je vais refaire euh, euh, d'autres vidéos euh, pendant ces congés-là. Donc, on se revoit très, très bientôt euh, pour de nouvelles vidéos. Merci.